Bienvenue sur la chaîne La Songerie. Comme chaque semaine, vous pouvez voter pour la prochaine vidéo dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous avez voté pour une hypnose qui va vous permettre d'activer, réactiver, votre créativité. Alors, lorsque l'on parle de créativité, cela peut différer selon les personnes. On peut penser au dessin, on peut penser aux écritures, l'écriture d'un livre d'un projet, d'un exposé, des idées pour faire des jeux avec ses enfants. Cette hypnose donc va vous amener à être plus créatif et à faire fonctionner tout votre imaginaire qui vous est possible aujourd'hui. Sachez par ailleurs que la créativité n'est pas quelque chose de fixe. On ne n'est pas créatif, on le devient. On le devient en se baladant tout simplement. On peut devenir en regardant les gens passer, en regardant le paysage, en méditant, en faisant de l'auto-hypnose, ou des hypnoses. Toutes ces petites habitudes que vous pouvez prendre vont développer votre créativité, votre imaginaire de plus en plus. Alors nous pouvons commencer cette séance. Même si en réalité, cette hypnose a en fait déjà commencé. Vous pouvez peut-être là maintenant vous concentrer sur votre position. Mais essayez de trouver une position plus confortable pour vous, si vous le pouvez. Et lorsque vous serez assis ou allongé, peu importe. Vous pourrez fermer les yeux. Tandis que vos yeux se ferment ou sont fermés, je vous invite à vous concentrer sur cette musique qui passe dans vos oreilles. Vous allez pouvoir sentir, au fur et à mesure de cette séance, que chaque note, chaque son de cette musique peut vous amener à vous détendre de plus en plus. alors que vous écoutez cette musique vous pouvez peut-être vous concentrer sur ma voix. Mais vous pouvez aussi vous concentrer sur vos paupières fermées devant vos yeux. Vous pouvez même vous dire quelle création, vous pouvez effectuer, ou devez effectuer. Pendant que vous réfléchissez à tout ça, je vous invite, pour vous relaxer un peu plus dans cette hypnose, à prendre une profonde inspiration. Comme si cette profonde inspiration c'est le début de votre création. Tandis que vous respirez normalement au rythme que vous le souhaitez. Je vais vous confier une astuce qu'un de mes amis m'a souvent dit. Pour créer, il faut être joyeux, de bonne humeur. Lorsque tu ne l'es pas, il n'est pas impossible que tu puisses sourire, alors souris, souris pour t'accompagner, et même si ce sourire n'est pas forcément sincère, et même si ce sourire est un peu forcé, ce sourire, pour ton inconscient, est un vrai sourire. Alors, tu peux sourire d'un grand sourire, le plus grand, que tu n'aies jamais eu, et que tu n'as jamais osé. Vous pouvez l'appliquer. Alors, vous pouvez sourire. Vous pouvez sourire, et vous pouvez sentir peut-être vos lèvres qui se tendent, au rythme de ce sourire. Vous pouvez même peut-être sentir vos joues contractées par ce sourire. Tandis que vous souriez, peut-être que des images de joie, peut-être que des images de sourire de d'autres personnes peuvent traverser votre esprit. Comme vous êtes à l'intérieur de vous, que vous êtes l'unique spectateur, spectatrice, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez les accepter, les accepter avec respect et surtout vous dire que même si c'est des souvenirs, cela vient de votre inconscient. C'est inconscient qui gère aussi votre imaginaire et donc votre créativité. Et même si vous n'avez pas d'image, car chaque personne perçoit le monde à sa manière. La plupart du temps, les personnes le perçoivent avec le visuel. Et des images peuvent traverser leur esprit. Des images connues, des images inconnues, des images oubliées. Toutes ces images viennent de l'inconscient. D'autres personnes perçoivent le monde par l'audition. Ces personnes, grâce au son, peuvent former des images. Ensuite, y a les personnes qui ressentent le monde par le kinesthésique, le ressenti au fond d'eux, les émotions, le battement du cœur. Ces ressentis peuvent leur rappeler des souvenirs, et peuvent leur donner des idées. D'autres personnes encore ressentent le monde par l'odorat. Ces odeurs qui amènent à des souvenirs, qui amènent à se rappeler de certaines personnes. Pour terminer personnes qui ressentent le monde par le goût, le goût d'un plat, peut dire aussi le goût de l'aventure, ces personnes d'ailleurs disent souvent que ce plat peuvent rappeler ses parents ou sa grand-mère par exemple, et même si cette phrase n'a jamais été dite par vous, vous l'avez forcément déjà entendue quelque part. Pour créer pour imaginer. Ouvrez vos yeux. Regardez autour de vous. Ensuite écoutez. Écoutez cette musique ou l'environnement autour de vous. Ensuite cherchez au fond de vous. Quelle est votre émotion actuellement Qu'est-ce que vous ressentez Il n'y a que vous qui pouvez le deviner. Ensuite, sentez. Peut-être pouvez-vous trouver une odeur. Et ensuite, ressentez le goût dans votre bouche. Et avec ces cinq perceptions, Vous avez entièrement conscience de l'environnement autour de vous. Et en gardant cette concentration sur ces éléments, vous pouvez peut-être penser à votre projet créatif. Gardez votre projet en arrière-plan et mettez en premier plan le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'odorat et le goût. Dans quelques secondes, cette vidéo va se terminer. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé. Et vous pourrez travailler immédiatement sur votre projet créatif. Alors, je vous dis belle création, belle journée ou belle soirée.